nous la il nous mâ nous marchons, nous tombons, nous tombons, nous tomber nous lever nous nous réons chez Très chers compatriotes en guise de bonne année 2023 les juges parisiens ont prononcé un non-lieu dit définitif dans l'affaire de l'empoisonnement des martiniquais et guadeloupéens au clé Rappelons en passant, et pour ne prendre que quelques exemples, que dans l'affaire du sang contaminé, dans l'affaire de, la, de la Miat, de la Dépakine ou encore du médiator il y a eu des procès, voire plus tard des condamnations et des indemnisations. Serez-nous par conséquent martiniquais, guadeloupéens, martiniquais, guadeloupéens, des sous-citoyens ou des sous-citoyennes, serions-nous alors des sous-personnes, des sous-humains, des sous-hommes, des sous-femmes Car il y a manifestement dans ce jugement quelque chose qui tient du racisme. Cette prescription se justifie d'autant moins que tous nous savons que dans le cas de ce qu'on appelle des infractions occultes, ce qui est le cas de l'empoisonnement des Martiniques et guadeloupéens au clorocone, les délais courent à partir de la date de constatation des faits, c'est-à-dire en l'occurrence 2002 et pas avant. Alors, la messe est-elle dite Devons-nous renoncer Devons-nous nous mettre à genoux et supplier l'État français la justice française de nous pardonner d'avoir osé porter plainte, d'avoir osé dénoncer le crime, d'avoir osé demander réparation pour les victimes de Martinique et de Guadeloupe et pour que justice soit rendue. Eh bien, je ne le pense pas. Si nous renoncions à ce combat, cela voudrait dire que nous renonçons à nous-mêmes. Obtenir justice et réparation dans l'affaire de l'empoisonnement au chlorécone est un combat éminemment politique. Je le répète, éminemment politique dans le sens le plus noble possible, dans le sens le plus noble. Ce n'est pas un combat politicien. Ce n'est pas un combat pour se faire voir. C'est un combat pour faire gagner notre peuple. Parce que nous ne pouvons pas laisser toutes ces souffrances. Nous ne pouvons pas laisser ce massacre de notre environnement, de nos eaux, de nos terres, ces cancers, ces enfants qui vont naître avec un retard mental. Nous ne pouvons pas laisser tout cela dans l'impunité. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous dise qu'il n'y a rien à voir. C'est un combat éminemment politique. Et les femmes et les hommes politiques qu'ils soient, qu'elles soient, maires, conseillers, conseillères territoriales, qu'elles soient, qu'ils députés, sénateurs, sénatrices, doivent s'engager dans ce combat avec un seul objectif, faire gagner la Martinique dans ce procès et faire gagner la Martinique et la Guadeloupe. C'est pourquoi nous considérons que partout où ils peuvent agir, ils doivent le faire. Concernant les parlementaires, députés et sénateurs, nous considérons qu'ils doivent mener une action particulière au sein des instances de pouvoir de la France, du pays colonisateur, en tant que député, en tant que sénateur. Alors évidemment, pour que cette action soit plus pertinente et plus de force, il serait intéressant que l'union se fasse avec tous les autres députés, tous les autres parlementaires de ce que nous appelons les dernières colonies françaises. Nous avons d'ailleurs récemment signé une déclaration Polynésie, Guadeloupe, Quyenne, etc. Il faut aller dans son sens. Et puis, il faut prendre appui aussi sur les députés français qui ne cautionnent pas ce crime, qui ont pris position contre le crime d'empoisonnement et nous devons faire en sorte que des actions soient menées ensemble pour que le gouvernement français puisse bouger sur cette question et que le crime soit reconnu, jugé, que les condamnations aient lieu et que la réparation ait lieu. Il s'agit de faire la même démarche pour les députés européens de, des dernières colonies françaises, même s'il si n'y en a pas beaucoup. Mais il faut aussi qu'ils agissent dans les instances politiques de l'Europe. Ce sont autant d'actions qui sont nécessaires et qui se complètent. Combat politique, nous avons dit. Mais aussi et surtout combat citoyen. Combat des citoyens et des citoyennes. Combat de nous toutes et de nous tous. Pas seulement combat des politiques. Pas seulement combat des avocats mais combat de tous les martiniquais, toutes les martiniquaises, tous les voix de toutes les voix C'est très important. Et ce combat convoque tout le monde, les artistes dont nous avons besoin, les intellectuels dont nous avons besoin, les syndicats, les ouvriers dont nous avons besoin, les paysans, les personnes âgées dont nous avons besoin, les jeunes dont nous avons besoin, les moins jeunes dont nous avons besoin. C'est un combat qui convoque l'ensemble de la population martiniquaise. Et c'est important parce que c'est l'action de cette force qui est combinée aux autres actions que nous mènerons, qui permettra d'aboutir et qui nous permettra d'obtenir justice et réparation. C'est pourquoi je veux saluer toutes les organisations de lutte contre l'empoisonnement au cloridicone. Toutes les organisations. Parce qu'à leur niveau, dans des conditions parfois difficiles, avec des actions qui n'étaient pas toujours comprises mais qui étaient nécessaires, elles ont agi pour que le peuple martiniquais prenne conscience et s'engage. Je les salue et je les remercie. Il nous faut aller plus loin en faisant en sorte que toutes ces forces se conjuguent. Nous savons que nous avons des contradictions, nous savons que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous savons surtout que si nous sommes divisés nous perdrons et que par conséquent Seule l'unité nous donnera la victoire. C'est pourquoi très rapidement les organisations populaires doivent élaborer un programme commun d'action, un ensemble d'actions à court terme, à moyen terme, à long terme, parce que toutes ces procédures prennent du temps. L'appel devant la, ce qu'on appelle la Cour d'appel, ça prendra 3-6 mois avant d'avoir une réponse. Devant la Cour de cassation, c'est environ une année. Devant la Cour européenne, c'est encore plus de temps. Donc tout cela demande du temps. Et c'est pourquoi nous devons nous installer dans un combat qui se situe aussi dans le temps. Il faut que nous ne pas cailler, faut que nous ne pas peur, faut que nous pas tuer, il faut que nous ne pas las, il faut que nous soyons capables de mener un combat à ensemble. Et je crois que c'est ce que les organisations plein sont en train de faire, c'est ce que nous sommes en train de faire en Martinique, et nous devons considérer que toutes les formes d'action ont leur sens et leur importance. Après, il y a des actions que nous allons mener de manière communes autant que possible. Il y a des actions qui seront menées de manière séparée. Nous devons admettre cela comme principe. L'important, c'est que nous soyons dans une stratégie de harcèlement de l'État français dans notre pays, hors de notre pays, pour que nous puissions aboutir. Parce que ce discours sur la séparation des pouvoirs que nous connaissons bien, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui serait complètement séparé du pouvoir exécutif, eh bien, nous n'y croyons pas. Nous pensons que, et, et nous l'avons démontré dans notre intervention, que finalement, il n'y avait aucune, aucune justification à prononcer un autre lieu, et que ce procès doit se faire, que les criminels doivent être condamnés, que les réparations doivent être faites, et que l'on doit avoir un plan à long terme pour pouvoir, autant que possible, limiter les effets du cléodécone qui peuvent agir pendant des centaines d'années, sans compter l'impact sur la population, et qui a l'impact qui nous touche le plus parce que ce sont des gens qui meurent du cancer ou qui vont dire au mentaux et tout cela perturbe gravement l'avenir de notre pays je veux faire simplement cet appel en conscience en considérant que nous ne devons pas perdre cette bataille et que pour ne pas la perdre on nous mettez comme nous ensemble en nous semblant, en nous laisser de côté ça qui est secondaire et nous faire en sorte que nous rassembler et que nous aller devant dans l'intérêt matinique, dans l'intérêt des victimes dans l'intérêt l'on est nous et puis respect nous. Merci à vous. Nous marchés, nous marchons, nous marchons, nous tombons, nous tombons, mais nous lever.